vidéo je profite du mauvais temps pour vous faire une vidéo sur le jardin plus généralement sur le jardin d'ornement donc en fait comme vous avez pu le voir je suis aussi en plus des tomates un grand fan des arbres arbustes en général et donc en fait je mets régulièrement de nouveaux spécimens dans mon jardin d'ornement euh, donc, euh, je voulais vous montrer en fait comment est-ce que je fais pour trouver euh, ben, les arbres ou arbustes euh, qui, euh, qui pourraient euh, être intéressantes pour mon jardin. Euh, dernièrement, justement, euh, j'ai cherché et commandé euh, des arbustes pour euh, compléter ma haie. D'ailleurs, je tiens à remercier Catherine pour m'avoir alerté sur deux arbustes que j'ai positionnés dans ma haie. Il s'avère que ces deux arbustes ne sont pas, n'ont pas une durée de vie très élevée. Et ce sont les séanotes les Skylark. Catherine m'a alerté sur le fait qu'ils n'ont une durée de vie que d'une de, de, dizaine d'années donc effectivement, euh, euh, je n'ai pas regardé ce paramètre, comme quoi euh, on peut se faire avoir, euh, bien que connaissant quand même un petit peu, un petit peu les plantes, euh, et donc j'en ai, ai profité, là, euh, comme il faisait pas très beau dehors, euh, pour euh, rechercher euh, de nouveaux arbustes, euh, pour euh, les remplacer en fait, euh, en général, euh, j'utilise euh, donc euh, deux outils principaux donc euh, Google Images alors euh, je, je vous en parle souvent dans mes vidéos de, de Google Images donc pourquoi euh, je vous invite à aller sur Google Images euh, c'est parce que euh, comme vous devez le savoir euh, et si vous ne le savez pas ben, en fait je vais vous l'apprendre euh, les images ne sont pas libres de droit en général et donc comme je ne souhaite pas euh, chercher à savoir si euh, chacune des images que j'utilise sont libres de droit ou pas. Euh, donc je vous invite à chaque fois à vérifier vous-même euh, sur Google Images euh, les, les arbustes, arbres, euh, les plantes en général dont je parle. Et donc euh, c'est pour ça que je vous donne le nom euh, de ces plantes euh, pour que vous puissiez euh, les retaper dans Google et ensuite à aller dans l'onglet Images. Par exemple, euh, sur cet euh, arbre-là que j'ai dans mon jardin, donc un tout cedar flamingo, euh, il suffit d'aller dans Google Images, donc ici, dans l'onglet Images, on a euh, tout un, un tas de, de, de photos qui apparaissent. Euh, donc la première chose à faire, on va dans Outils, et on choisit une taille grande. Donc comme ça, on a une résolution maximum. Alors après, on peut régler euh, soit grande, moyenne, ou euh, icône et on peut donner euh, des définitions précises, Bon moi je mets grande, je m'embête pas, et donc ça permet d'avoir des, des images en haute définition. Euh, voilà, donc je vais vous montrer par exemple sur cette photo, bon, alors, il y a certaines photos où il y a des textes qui, euh, qui sont relatifs à la, au site qui, qui dispose des droits donc qui peuvent être gênants euh, à l'affichage si vous voulez garder la photo bon voilà c'est un moyen qu'ils ont pour, pour protéger euh, leur photo originale. moi ça me dérange pas en fait ce qui m'intéresse c'est de voir en fait la tête que va avoir la plante que je veux installer donc euh, voilà euh, donc là euh, le, le, le titre en latin est beaucoup plus pratique pour rechercher des plantes et avoir euh, acc accès à beaucoup plus de, de possibilités de, de, de photos euh, que les titres en français donc là, par exemple, vous en avez une autre. Voilà, il suffit de clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, on voit la photo. Ici, on peut consulter. Euh, donc avant, ça faisait apparaître l'image euh, directement. Maintenant, ça pointe sur le site euh, où se trouve la photo. Donc ensuite, il suffit de cliquer sur le site, faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Et là, on peut enregistrer. Bon, là, euh, il voilà, y, y, y a des textes. Donc c'est vrai que c'est pas génial si on veut se faire une petite. Euh, un petit diaporama mais bon voilà c'est un moyen de protection donc donc euh, voilà donc l'intérêt de google image c'est qu'on voit tout de suite euh, ce à quoi va ressembler la plante que l'on recherche donc moi je l'utilise euh, énormément euh, donc on peut aussi voir la plante de, selon la saison euh, donc euh, il faut, faut faire défiler faut regarder faut bien vérifier aussi que quand on ouvre euh, la fenêtre ça correspond bien à ce qu'on recherche donc si on fait ouvrir dans un nouvel onglet et qu'on regarde on a bien le tuna six, euh, six, silensis flamingo donc voilà euh, et ensuite on peut changer éventuellement l'image toujours vérifier si on est toujours flamingo tuna voilà, dans le même euh, arbuste la même plante voilà donc, ça, c'est le premier outil que j'utilise. Donc, c'est pour la visualisation de ce que va donner la plante qu'on recherche. Euh, maintenant, pour rechercher une plante, en fait, j'utilise euh, l'outil euh, euh, de, de, de recherche de plantes. Ici, trouver une plante sur le site Oreca, euh, qui est, on va dire, l'équivalent de, de Wikipédia pour les plantes. Euh, euh, il faut se rendre donc, sur euh, euh, jardinage.oreca.fr et euh, sur l'onglet « Trouver une plante ». Donc l'avantage de ça, c'est que, voilà, on peut euh, donner des critères de recherche, donc en fonction de la zone, du climat, l'exposition, la couleur, la hauteur. Donc moi, les principaux paramètres que je recherche, par exemple, si je cherche euh, un arbuste pour une haie, euh, arbre ou arbuste pour une haie, donc je vais, euh, alors, Là on, on peut voir dans les arbustes les feuillus, les fruitiers, à fleurs, les taupières. Donc les taupières c'est tout ce qui est buis, euh, les, les houx euh, arbusifs, par exemple, euh, qui permet de créer des formes euh, dans les arbres. Hein, donc, euh, donc là je vais faire un retour. Alors donc là, voilà, là je ne sélectionne rien. Maintenant je vais lui dire que je veux aller dans le jardin. Pour une haie, par exemple, pour ma recherche personnelle, alors maintenant vous pouvez, euh, en fonction de ce que vous recherchez, euh, sélectionner, si vous voulez, du couvre-sol, une plantation en isolé, donc c'est en plein milieu d'un jardin, voilà, si vous voulez un arbre remarquable installé au milieu de votre jardin, donc pour le, justement que le regard s'arrête sur cet arbre, parce qu'il a des qualités euh, intéressantes. Donc vous pouvez euh, lui indiquer que vous voulez une, une plantation isolée. Donc là en fait c'est du cumulatif. Donc euh, si vous voulez décocher, voilà, vous décochez ici, vous cochez, et donc à la fin la liste sera plus ou moins longue, euh, et, et vous voyez la liste, le nombre de résultats que vous avez. Donc là, au départ, euh, je vais décocher et je vais lui dire que je veux les plantes de haies. Voilà. Donc là, j'ai 302 résultats. Donc ensuite, euh, moi ce qui m'intéresse. Euh, c'est euh, du soleil parce que les, euh, les arbustes seront en plein soleil. Donc je coche soleil et je lui dis que moi je veux euh, je cherche une haie en fait euh, aux alentours de 2 mètres à 2 mètres cinquante donc plus de 1 mètre. 50 m. Euh, On peut lui dire si euh, le besoin en eau doit être faible, moyen. Bon, moi, ce que je fais, c'est que j'ajuste je, je, je, ces paramètres-là uniquement si j'ai trop de résultats à la fin. Ce ne pas les paramètres principaux pour moi. Euh, un des paramètres principaux pour une haie, c'est de savoir si on est sur euh, un arbuste persistant ou caduque. Donc, euh, soit un arbuste qui va garder ses feuilles en hiver ou qui va les perdre. Donc, euh, caduque, les feuilles tombent en hiver. Donc, moi, je cherche un arbuste persistant. Ensuite, je me trouve dans une zone euh, qui est euh, assez rude euh, en hiver, qui a un climat assez rude. Donc, euh, chez nous, il peut faire jusqu'à moins 15, moins 20. C'est, euh, c'est pas fréquent, mais euh, ça peut arriver. Donc, euh, il vaut mieux, dans ce cas-là, choisir euh, une résistance euh, maximum. Voilà. Donc, on voit déjà que le nombre de résultats, au fur, au fur et à mesure, s'affine et donc euh, diminue. Donc, on peut euh, donner, euh, par exemple des mois euh, pour la floraison, donc là on voit les, les résultats, euh, ou on ne fait rien, et euh, on, on, on essaie d'affiner autrement. On peut le faire aussi avec la nature de la terre, donc moi j'ai une terre qui est plutôt argileuse, euh, terre de brouillère, euh, c'est pas pour moi, la terre de brouillère c'est plus, quand on a une terre acide, euh, proche de sapin par exemple, ou si la terre est naturellement euh, euh, acide, donc ça, il faudrait mesurer le pH de la Terre, si euh, vous avez un appareil pour mesurer le, le pH. Donc euh, je vous mettrai un lien pour ce type d'appareil. Euh, moi j'en avais déjà un, mais euh, F1RCX, dans, du, dans une de ses vidéos, a montré en fait euh, euh, l'utilisation de ce, ce type d'appareil. Euh, ainsi que David Elinda, la chaîne de David Elinda, David a montré aussi l'utilisation de ce type euh, de testeur de pH. Donc, moi, euh, par exemple, je pourrais déterminer euh, euh, la, le type de terre argileuse. Je ne vais pas le faire, en fait. Euh, par contre, le pH du sol, ça, ça m'intéresse parce que je n'ai pas de terre acide. Pas de terre... Enfin, je ne cherche pas une plante qui va dans une terre acide ou alcaline. Donc, je vais plutôt dans une terre neutre. Alors. Euh, donc on a l'humidité du sol si on veut affiner, moi j'ai déjà 59 résultats euh, ce paramètre là est aussi intéressant donc si on veut une croissance lente, normale ou rapide euh, donc lente l'avantage bien sûr c'est qu'on va tailler moins souvent euh, par contre on va attendre très longtemps avant d'avoir la plante euh, à l'opposé euh, rapide la plante, la plante va pousser très rapidement mais bien sûr ça veut dire qu'il va falloir la tailler beaucoup plus souvent donc à vous de déterminer ce que vous voulez faire euh, si je détermine normal, par exemple, je vois que je n'ai que 18 résultats. Euh, on peut cumuler aussi avec une rapide. Euh, si je mets que rapide, j'ai euh, 25 résultats. Donc moi, si je veux avoir une haie rapidement, euh, admettons que je sélectionne le critère rapide. Ce critère-là ne m'intéresse pas. Euh, donc, maintenant, il me suffit de cliquer euh, sur voir les 25 résultats et apparaissent voilà, les plantes que je suis susceptible de pouvoir mettre euh, dans mon jardin, donc des plantes à pouce rapide, euh, qui sont euh, euh, donc euh, persistantes, euh, qui ne perdent pas leurs feuilles, voilà, donc j'ai tout un tas de, de plantes euh, qui apparaissent, alors ces résultats sont à prendre avec euh, des pincettes, parce que euh, euh, vous allez voir que les résultats ne sont pas forcément toujours pertinents, euh, par exemple, euh, il me semble que euh, alors certains arbres comme le calistémon euh, qui s'appelle aussi le rince-bouteille, voilà, donc ce sont des, des arbustes qui résistent euh, à, à des températures assez euh, faibles. Alors on a ici deux résistances euh, parce que en fait il y a un, un, un sujet en fait, un. On va avoir une variété parmi les calistémons qui, qui est rustique. Et donc qui est rustique jusqu'à moins 16. Voilà. Euh, par contre, tous les autres euh, sont très peu rustiques. Ou beaucoup moins, en tout cas. Là, moins 12. Donc moi, je le prendrai pas. Parce que si c'est pas en dessous de moins 15, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de perdre ma plante. Donc euh, voilà. Et tous les autres, euh, voilà c'est moins 10, moins 12. Moins 8, moins 10. Moins euh, 11, moins 14, moins 11. Donc tout ça, c'est dommage. Parce que c'est vraiment très joli, le calistémon le rince bouteille euh, d'ailleurs euh, exemple celui-ci qui est vraiment très joli euh, si je fais un copier-coller du texte donc je fais un CTRL C je vais euh, faire un CTRL V ici donc voilà et que je vais voir la tête que ça a, voilà on voit que vraiment ça peut être vraiment très sympa Alors, je l'ai pas ouvert en tant que nouvel onglet, voilà. Donc en tant que nouvel onglet. Donc là, il faut attendre un petit peu que ça se charge. Après, ça dépend de votre, de votre bombe passante et de la taille de l'image. Là, on voit qu'on est en taille maximum, donc euh, c'est très long à charger. Donc voilà. Vous voyez, on a un arbre qui est vraiment euh, très joli. Euh, mais bon, voilà, c'est, euh, il y a, il y a des contraintes. Euh, la seule couleur. Qui est, qui est rustique, vraiment très rustique, donc jusqu'à moins 15 et au-delà, c'est une couleur un peu blanche en fait. Blanche, bon voilà, c'est pas vraiment une jolie couleur, enfin en tout cas c'est pas une couleur qui m'intéresse. Par contre, voilà, il y a des éléanus, donc clic droit, nouvel onglet. Alors, la moi moi essayé, je, je trouvais pas ça très joli comme branche en fait. Là l'arbuste lui-même je le trouvais pas très joli euh, les cyprès ben, en fait on est proche euh, de sapin voilà c'est un peu le standard qu'on trouve euh, dans beaucoup de jardins en fait euh, moi j'avoue que je, je c'est pas le type de de choses qui me branche euh, en plus euh, j'ai aucun sapin en fait euh, vous avez dû remarquer dans mon jardin euh, le seul sapin enfin, entre guillemets de la famille des sapins que j'aurais aimé avoir ça serait euh, le pain parasol euh, parce que je le trouve très joli par contre j'ai pas la place de le mettre euh, ça drageonne beaucoup en fait euh, les racines sont très puissantes euh, donc euh, il faut le mettre euh, assez éloigné d'une maison et moi là j'ai plus de place pour le mettre mais j'aurais bien aimé avoir euh, ce type d'arbuste donc on a euh, des troènes, des phylostachis donc je vous ai parlé des, des, des bambous euh, dans une précédente vidéo sur le un grand tour de jardin, donc je vous déconseille hein, perso euh, les Philostachys, parce que euh, il faut mettre des, des barrières anti-rhizome, euh, parce que le bambou Philostachys se développe euh, par les racines euh, qui sont dans le sol, et les racines aériennes euh, qu'on appelle rhizome en fait, euh, donc euh, des, ça devient assez vite incontrôlable, et euh, c'est beaucoup de contraintes, notamment pour enterrer des barrières à 80 cm de profondeur, donc si vous avez une pelleteuse, très bien. Euh, si vous n'en avez pas, euh, euh, bah, il vous reste la pelle et la pioche. Donc euh, moi, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Hein. J'avais pas envie de me casser le dos pour euh, installer ce type, de, euh, ce, ce type de plante. Donc les phylostachis, euh, non. Euh, par contre, vous voyez, on ne voit pas euh, les, euh, les phargesia. Les phargesia sont aussi euh, des bambous qui pourraient servir de haie. Donc euh, bon, pourquoi euh, ça ne sort pas je ne sais pas, euh, mais toujours est-il que voilà, il ne faut pas se fier uniquement à, euh, au, au résultat qu'on obtient ici. Donc il y a peut-être euh, certains critères qui font que le Fargesien ne remonte pas. Je, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que voilà, c'est un outil. Maintenant, voilà, il n'est pas parfait, mais ça permet vraiment de, de dégrossir. Alors il ne faut pas non plus, euh, comme je vous dis, prendre euh, tout au pied de la lettre dans le sens où il peut y avoir des erreurs. Alors, euh, autre paramètre euh, à prendre en compte, voilà, donc, et les anus. Donc, quand vous, vous ouvrez la fiche euh, d'un arbre ou un buste, donc vous avez quelques photos. Euh, donc, les, les, les choses intéressantes, bien sûr, ce sont les expositions. Donc, euh, bien respecter euh, les expositions. Euh, L'exposition, d'ailleurs, souvent, on peut avoir soleil et mi-ombre mais il faut bien lire le texte, parce que quelquefois euh, euh, on, on nous indique que euh, il peut aller au soleil et à mi-ombre, mais il préfère la mi-ombre, donc, donc euh, vraiment euh, bien lire le, le texte qu'il y a ici, parce que euh, les, les petits logos ne veulent pas forcément dire quelque chose, d'ailleurs euh, souvent quand on a les trois soleil, mi-ombre, ombre, ça veut dire que souvent il vaut mieux rester à la mi-ombre euh, parce que euh, euh, il, il va moins bien se développer ou alors euh, l'île ne fleurira pas aussi bien donc euh, voilà il faut vraiment euh, prendre, faire très attention à ce paramètre là euh, ici on a le besoin en eau donc faible euh, donc ça c'est aussi intéressant hein, parce que s'il a un besoin élevé ça veut dire qu'il faudra l'arroser même en été si vraiment à un moment donné il commence à se dessécher on a l'entretien le, le, donc si c'est facile ou pas donc là c'est très facile euh, on a la hauteur à maturité, donc 2 à 10 mètres, et la largeur à maturité, euh, 2 mètres. Alors ces paramètres-là, c'est pareil. C'est à prendre avec des pincettes parce qu'ils euh, ne sont pas forcément justes. Moi j'ai remarqué qu'il y avait eu des erreurs des, déjà sur euh, certaines plantes. Donc ce qu'il faut faire euh, quand on, on veut vérifier euh, ces, ces paramètres ce paramètre de hauteur-largeur, qui est vraiment très important, euh, parce que ça va déterminer... Euh, euh, la taille euh, qu'il va falloir apporter et surtout l'envergure euh, finale de, de la plante ou de l'arbre que veut mettre en place, euh, c'est d'aller voir en fait sur les sites où on achète, où on peut acheter euh, euh, cet arbre pour vérifier d'un site à l'autre si on a les mêmes données et euh, essayer de. D'en de, de, ouvrir plusieurs en fait et de vérifier euh, sur plusieurs sites euh, et de trouver en fait, euh, on va dire sur 4 à 5 sites sans, quand c'est quelque chose euh, dont, dont on n'est pas sûr euh, euh, que, que la, la donnée soit, soit juste euh, et surtout euh, quand on a une grosse contrainte, comme par exemple quand on est en, en bordure de terrain, euh, de ne pas mettre en bordure de terrain un arbre qui peut pousser jusqu'à 10 mètres. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que par exemple, pour un, un arbuste de haie, euh, je vais choisir des, des arbustes qui vont pousser jusqu'à 2 à 3 mètres. Donc, ça sera relativement facile de canaliser un arbuste sur 2 mètres, 2 mètres 50, sachant que sa hauteur maximum est de 3 mètres, euh, plutôt qu'un arbuste qui en fait 10 au maximum. Euh, voilà, je, je pense que ça, c'est peut-être pas aussi bon pour lui, euh, d'autant plus qu'il risque de, de développer des troncs qui vont être de plus en plus gros, au, au fur et à mesure qu'il va vieillir, et donc euh, qui risque de rendre l'arbuste beaucoup moins joli. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est vraiment à, à prendre en compte, euh, euh, Vraiment, c'est vraiment un des paramètres les plus importants. Moi ce que je regarde en premier, c'est la hauteur, la largeur bien sûr, donc les dimensions, et la résistance au froid. Donc, euh, bien sûr, aussi, troisième paramètre, le pH du sol. Donc, un sol neutre ou sol acide, ça veut dire que on peut le mettre n'importe où. Euh, donc, euh, moi, je cherche plutôt du sol neutre. Mais s'il peut aller dans les autres, tant mieux. Mais moi, c'est plutôt du sol neutre. Parce que, euh, voilà, je, je ne tiens pas à rendre mon sol acide pour pouvoir le mettre en place. Comme, par exemple, pour les rhododendrons, il faut impérativement un sol acide donc euh, il faut euh, mettre de la tourbe, il faut euh, mettre de la terre de brouillère, euh, et faire un mélange avec du terreau, terre de brouillère, tourbe, parce qu'il faut une terre légère, euh, donc ça, ça dépend des plantes qu'on veut mettre en place, en fait, je, moi, j'essaie je, dans la majorité des cas de ne pas avoir à modifier euh, les paramètres de la terre, euh, donc euh, voilà, au départ, euh, je, je, je, je, pas, je connaissais pas trop euh, euh, ce, ce paramètre, je ne le prenais pas trop en compte, et maintenant euh, je, je préfère justement euh, rester sur des sols neutres, et euh, éviter en fait euh, tout ce qui n'est pas sol neutre, ou en tout cas tout ce qui ne peut pas s'adapter dans un sol neutre, donc euh, euh, comme là, on, la plante s'adapte dans tous les sols, donc euh, voilà, moi c'est ce que je recherche soit dans tous les sols, soit en sol neutre donc euh, voilà, Donc on a des informations intéressantes. Donc la, la plantation euh, mars ou septembre. Bon, ça c'est les recommandations. Euh, L'avantage quand vous plantez euh, euh, un arbre, un arbuste euh, ou même un buisson, je ne sais pas, euh, s'il est en mode, vous pouvez le planter, euh, je dirais, du 1er janvier au 31 décembre. Enfin, J'exagère, mais euh, en gros, euh, voilà, théoriquement on peut le faire, tant qu'il ne gèle pas, on peut, on peut le faire. Euh, maintenant, il est évident que l'idéal pour la plante, c'est de la planter euh, à l'automne. Euh, pourquoi euh, Parce que euh, par rapport au repos végétatif, euh, c'est beaucoup mieux pour elle. Et euh, en plus, euh, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas ou peu à arroser. Donc Après, c'est selon ce que vous, le temps que vous êtes prêt à passer, à arroser régulièrement la plante on va dire la première année parce que la première année il faut que la plante soit vraiment régulièrement arrosée pour qu'elle s'en plante le mieux possible donc si vous faites de l'arrosage manuel à l'arrosoir ou au tuyau d'arrosage comme je le fais moi pour le moment bon ben voilà, c'est du temps qu'il faut, qu faut compter dans le, le soin que vous apportez à la plante que, que vous mettez en place ça, moi je suis prêt à le faire, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça, donc je le comprends parfaitement, et dans ce cas-là, je vous recommande plutôt de faire ça à l'automne, de toute façon, c'est la meilleure saison pour mettre des plantes en terre, hormis certaines plantes qui, elles, ont besoin de plus de temps pour s'implanter, où il vaut mieux les faire plutôt au printemps, donc bon, en général c'est plutôt l'automne, mais bon, c'est indiqué, hein, Quand il est préférable de le, de le faire au printemps, et donc on a la floraison aussi qui est intéressante, donc mai, juin, juillet, octobre, novembre, donc ça ne veut pas dire que forcément que la plante euh, fleurit de mai à novembre, mais euh, selon la variété, parce qu'il y a pour une même plante, on a plusieurs, euh, plusieurs variétés, certaines fleurissent, euh, par exemple, de mai à juin, d'autres de juillet à octobre, d'autres uniquement en novembre. Donc, après, il faut euh, vérifier dans la fiche. Donc, moi, je lis en fait en général tout ça, même si euh, je vais d'abord voir les informations euh, principales. Donc, d'abord le tableau, ensuite, je vais voir euh, donc, si, euh, si les informations correspondent à ce que je recherche. Ensuite, je vais voir euh, donc, les déclinaisons qui existent pour un même, euh, une même plante. Et euh, je regarde, donc, bien sûr, certaines euh, m'intéressent plus que d'autres, comme celle-ci qui résiste à moins 20, donc celui-ci, euh, ben il m'intéresse. Euh, d'autres, par rapport à la taille, donc voilà, jusqu'à 3 mètres d'eau sur 1 mètre 50, donc très bien. Par contre, j'ai pas l'indication de, de température. Donc ça, il faudra le vérifier justement sur les sites sur lesquels je vais acheter la plante, si c'est celle-ci que je souhaite acheter. Euh, donc voilà, ici 2 mètres en tout sens, donc ça c'est très bien. 2 mètres en tout sens, euh, euh, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de, de taille. Euh, bon, il, il poussera un peu plus que 2 mètres forcément, hein. euh, mais en tout cas moins que par exemple celui-ci. Euh, petit arbre de 7 mètres, euh, donc là euh, je vais plutôt éviter. Hein. Euh, par contre, très rustique jusqu'à moins 45, donc, euh, donc voilà, c'est moins 40 plein soleil, donc voilà, pour une même plante, il y a parfois des différences au niveau de l'ensoleillement, donc ça, il faut bien vérifier, euh, il faut bien vérifier tout ça, selon la plante qu'on veut mettre en place, donc euh, voilà, par exemple, le Goumi, les Lianus euh, multiflora, donc voilà, on a ses qualités, moins 25 à moins 30, est fruitière, euh, donc euh, ça peut être intéressant aussi pour les oiseaux, euh, les oiseaux, par exemple, si on veut garder les oiseaux euh, sur son jardin, euh, ben, c'est intéressant de mettre des arbustes qui font des, petits, euh, des petites baies euh, pour eux en hiver comme celui-ci par exemple les Lianus multiflora euh, aussi les pommiers à fleurs moi j'en ai mis deux, j'en avais trois mais j'en ai donné un euh, donc le, le pommier à fleurs euh, malus everest et euh, prairie fire donc ça c'est deux arbustes qui font des, des petits fruits il euh, y a aussi euh, les, euh, les arbres à bonbons euh, donc voilà, c'est euh, selon le, ce que, que l'on veut faire en fait, la destination de, de la plante. Donc euh, y, on, on va changer les paramètres justement dans OREKA pour trouver euh, ce qui nous intéresse le plus. Euh, donc si on, on recherche autre chose, voilà, on retourne à l'accueil, pas à l'accueil mais euh, trouver une plante. Voilà. On a aussi euh, les régions, bon moi je ne dis jamais la région. Honnêtement. Après on a la couleur des feuilles aussi qui peut être intéressante. Donc euh, si on veut avoir euh, euh, une couleur de feuilles euh, rouge par exemple. Alors en violette, euh, je ne suis pas sûr qu'on va trouver quelque chose ici. Si, apparemment. 57 résultats. Voilà. Bon après c'est ce sont plus des fleurs là qu'on va trouver. Voilà, par exemple les astères. Alors, c'est un outil qui sert à tout, donc que ce soit des plantes, euh, donc des fleurs, des arbres ou des arbustes, c'est le même outil. Donc euh, ensuite, il faut adapter les paramètres en fonction de ce qu'on recherche. Là par exemple, on a les. Si on recherche des petites plantes euh, pour mettre dans un massif, par exemple, et ben on, on peut agir sur ce paramètre. Donc pour lui dire si on veut une vivace, une annuelle ou une bisannuelle. Euh, donc euh, moi, perso, euh, quand euh, je mets des, des petites fleurs ou des plantes dans le jardin, j'essaye de me focaliser sur les vivaces. Des choses que, dont je n'ai pas à m'occuper, qui vont se multiplier euh, toutes seules, euh, alors que certaines, comme les annuelles, ben, elles ne vont pousser euh, qu'une fois. Enfin, on va les mettre en place en début d'année, et euh, après c'est fini, elles vont mourir. Donc ça veut dire que soit elles se ressemblent toutes seules, soit il va falloir récupérer les, les graines euh, pour refaire des semis bon moi franchement j'avoue que enfin euh, pour le moment en tout cas euh, j'ai pas trop le temps de faire des semis de plantes, de fleurs euh, donc euh, je cherche plutôt des vivaces donc, euh, alors je crois que ce sont les bisannuels il me semble qu'ils se resèment. donc euh, je vais pas dire de bêtises mais bon voilà donc moi je cherche plutôt des vivaces par exemple voilà on a le nombre euh, qui se réduit alors euh, bah, je peux chercher des vivaces faciles 960 résistante bien sûr parce que moi je suis dans une région froide euh, soit persistante soit caduque euh, la hauteur donc euh, si je veux entre 60 et 1 m 50 je pourrais lui donner aussi une couleur de fleur ou alors quand est-ce que ça fleurit par exemple euh, on, on peut très bien euh, déterminer euh, un ensemble de plantes qui va fleurir euh, ensemble selon la saison, euh, donc par exemple je veux une floraison en juillet, août, donc pendant l'été, donc là je vais voir les 239 résultats, donc bah là il y a encore beaucoup de beaucoup de résultats, donc euh, si par exemple je veux que du sol neutre, j'en ai 224, euh, par exemple je peux chercher les plantes contre les limaces, donc là on voit des résultats, je vois les 5 résultats, voilà donc euh, scorsonaire Tanésie, absente armoise et Bohéméria. donc euh, voilà donc vous voyez même pour le potagiste euh, cet outil peut être utile donc euh, voilà alors maintenant euh, certains arbustes sont intéressants euh, donc, soit pour leur feuillage, soit euh, pour euh, le fait qu'ils fassent ou pas des, des fleurs. Euh, donc, on, on peut choisir justement euh, donc, dans des plantes ornementales à fleurs ou uniquement à feuillage décoratif. Donc, par exemple, si je cherche des plantes à fleurs. Donc pour le jardin, euh, pour euh, une haie aussi, pourquoi pas Là on a d'autres résultats. Voilà, donc on a des pivoines, des lantanas, des tournesols, voilà, de, la, de la verveine de Buenos Aires. Donc euh, voilà, Donc après c'est à, à vous d'utiliser cet outil et de, de modifier les paramètres euh, pour vraiment trouver euh, ce que vous recherchez. Euh, il est vraiment très utile ce, ce, ce site euh, Oreka et on a euh, quand même des informations intéressantes. Donc euh, bon, euh, Certaines, comme je vous le dis, euh, ne sont pas toujours justes, notamment euh, sur la hauteur donc euh, méfiez-vous, il euh, y a aussi le fait que certains arbres sont annoncés comme euh, persistants, alors qu'en réalité ils sont semi-persistants, euh, donc semi-persistants ça veut dire qu'une partie des feuilles euh, va rester sur l'arbre, l'autre va tomber, ou euh, les, les, les, les feuilles tombent euh, lorsqu'elles sont remplacées par euh, des nouvelles donc, il euh, bon, y a toujours une, un moment où il y a un petit peu moins de feuillage. Euh, donc, si vous voulez avoir une haie un peu brisue, euh, ça peut poser problème. Euh, donc, ça, c'est selon, euh, selon euh, vos, vos besoins. Bon, bon, moi, je recherche plutôt une haie euh, brisue euh, permanente. Euh, donc, mais euh, certaines plantes, euh, pour, selon l'endroit où on le place, ça peut être intéressant d'avoir une haie euh, caduque par exemple. Donc euh, bon, voilà, c'est vraiment au choix. Euh, donc, en, en plus de ce site, il, il est toujours intéressant de faire des recherches euh, soit euh, sur Internet directement, donc dans Google, euh, soit sur des blogs. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, sur, euh, sur sur des blogs, et notamment sur un blog euh, donc que je vais vous montrer là. Voilà, qui s'appelle les roses du jardin Shedland, euh, donc le jardin de, de Shedland. Donc, ça, c'est en fait une, une dame euh, qui se trouve dans la même région que moi, donc qui se trouve dans le Rhône, et donc c'est pour ça que je, et qui explique ce qu'elle fait. Donc, elle a un jardin de 1000 mètres carrés dans la région Rhône-Alpes, donc euh, qui se trouve dans le Rhône en réalité, donc euh, qui a un climat qui est quand même relativement proche du mien. Donc, si vous euh, vous rendez sur des blogs, bah, je vous invite à essayer de trouver des personnes qui sont euh, dans votre région. Ou euh, si vous allez sur des chaînes YouTube qui parlent de, de jardins d'ornement, euh, de, de trouver des personnes qui se trouvent dans la même région que vous. Parce que euh, vous aurez moins de questions à vous poser euh, concernant les plantes que vous pouvez installer. Vous pourrez voir, découvrir des nouvelles plantes, euh, arbres ou arbustes euh, bah, que, que les personnes ont mis en place. Vous verrez ce que ça donne tout de suite. Donc, euh, moi, je, je trouve que, que ce site, en fait, euh, euh, ce, ce blog, en fait, euh, il, il m'a vraiment bien aidé pour démarrer euh, mes recherches. Donc, euh, j'adore les rosiers, et la personne euh, dont je vous parle ici, elle en a, je crois, euh, 200, je crois, euh, au, moins une, enfin, au moins une centaine, ça c'est sûr, mais il me semble que c'est ça doit être 200. Donc, je, je sais plus euh, si elle l'indique euh, au début de nos commentaires, mais euh, bon. Voilà, 250 rosiers, donc, euh, bon, elle est amoureuse des rosiers. Euh, moi, j'adore les rosiers aussi, donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai connu, par exemple, le rosier American Pilar, qui est un rosier euh, non remontant, donc, il ne fleurit que pendant un mois, et ensuite, c'est fini. Euh, mais, par contre, il est vraiment très joli. Euh, donc, voilà, euh, bon, si vous voulez jeter un coup d'œil sur, sur son blog, euh, allez-y, hein donc il y a les rosiers, les oeufs aussi, euh, il, y a, voilà, il y a les phlox, les prunus ferulata, donc il y, a, il y a tout un tas de voilà, des géraniums, euh, il y a tout un tas de, de plantes de roudonandrons, euh, des pivoines, voilà, des hydrangeas, donc euh, qu'elle qu a répertorié, qu'elle a dans son jardin, donc vraiment euh, son, son jardin est vraiment très fleuri, moi, je ne pense pas que je me rapprocherais d'une de, de, telle, telle densité, mais euh, j'aime je, je, beaucoup en fait euh, les jardins euh, qui sont assez denses. Donc euh, après, c'est, euh, ce sont mes goûts. Hein. Euh, je comprends que d'autres personnes préfèrent un jardin avec quelques massifs, euh, planter ça et là euh, dans le jardin pour les gayer, mais euh, avoir euh, quand même de, de grandes surfaces de pelouse euh, agrémentées de quelques massifs moi c'est pas c'est pas mon, mon choix c'est pas mon envie donc voilà chacun euh, fait ses choix en fonction de de, de ce qu'il a envie de mettre en place donc euh, voilà donc euh, je vous recommande quand même d'aller voir euh, sur ce type de, de blog donc euh, vous pouvez vous rendre sur ce blog si vous en avez envie ou d'autres d'ailleurs elle répertorie euh, énormément de d'autres blogs à la fin de mais voilà c'est ça c'est ici donc, il y, a, il y a tout un tas de d'autres blogs euh, qui sont en lien sur, sur sur sa fiche. Donc, vraiment, il y en a énormément. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà, les jardins à voir. Donc, vous pouvez vraiment en visiter beaucoup. Donc, moi, j'adore euh, passer du temps à regarder euh, les blogs comme ça. Donc, c'est vrai que je suis pas que sur YouTube. Je regarde aussi de temps en temps les blogs. Donc, euh, bon, c'est pour ça que j'ai pas forcément euh, beaucoup de temps... Euh, à passer sur YouTube. Enfin, j'en passe beaucoup, mais je, comme je regarde aussi d'autres choses, j'ai un temps assez limité pour faire tout ça. Donc, voilà. Donc, en plus des, des, des arbustes à fleurs, décoratifs par leur feuillage, il y a aussi les arbustes qui sont décoratifs par leurs écorces, en fait, ou par leur forme. Donc, vous pouvez, en fait, taper... Euh, dans Google, voilà, arbuste, euh, arbre à écorce décorative, et donc vous allez avoir hein, tout un tas de liens euh, vers des sites qui en parlent, comme celui-ci par exemple, arrosoir et sécateur, donc vous avez euh, euh, bah, vraiment des, des, des, beaux, euh, des beaux arbres, arbustes là qui sont vraiment intéressants, hein. euh, donc bien sûr la liste est loin d'être exhaustive comme l'indique le site, voilà, donc vous avez euh, cet arbuste là, donc. Encore une fois, quand vous voulez vérifier avoir d'autres photos que, que celle-ci, vous faites un CTRL-C, vous allez dans Google Images, vous tapez CTRL-V, Entrée, voilà, et vous voyez en fait d'autres photos, euh, d'autres angles, d'autres possibilités de, de, de visualiser la plante, voilà, là où on a un gros tronc. Ouais, et ensuite, il suffit d'aller voir. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir ce type d'arbre. Quand, surtout quand on a un terrain euh, très grand. Euh, donc, euh, voilà. Vous voyez, c'est quand même assez joli. Hein. Euh, voilà, c'est dans un cimetière. Euh, mais bon, euh, dans un jardin, ça le fait. Hein. Franchement, euh, après, voilà, il faut aimer euh, ce type de forme. Ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, je trouve ça assez joli si j'avais un terrain plus grand. Euh, il est clair que je pense que j'en aurais mis quoi, il euh, y a vraiment de quoi de quoi s'amuser entre guillemets donc euh, voilà donc là euh, donc ça c'est des écorces qui desquament donc euh, donc ici aussi sur ce site -là, jardinier professionnel bon voilà là voilà on vous parle d'autres euh, plantes. Alors, euh, bah, ça, ça fait partie des plantes que j'aimerais avoir. Enfin, j'en ai, en ai installé un, euh, mais euh, j'aimerais en installer d'autres. Euh, notamment pour l'hiver, il y a un intérêt en hiver, c'est que quand euh, toutes les fleurs les fleurs et les plantes euh, euh, sont parties, euh, il reste l'écorce, et, et notamment sur les cornus, donc les cornouillers. Euh, on a des cornus sanguinea, des cornus alba sibérica, des cornus euh, stolonifera, donc les Flaviramea, donc ont des écorces, euh, euh, des tiges jaunes, euh, là rouge, rouge sans, souvent, euh, donc ça, ça peut être intéressant. Par contre, euh, euh, bon, voilà, les, les feuilles sont souvent beaucoup moins belles. Moi, j'aurais bien aimé trouver euh, un exemple de. Un, un type de, de cornus, euh, de cornouillers, euh, qui à euh, qui la fois cette, euh, comment, cette structure, euh, ces tiges rouges euh, l'hiver, mais aussi des feuilles euh, intéressantes l'été. Et en général, euh, sur les cornouillers, on ne peut pas avoir les deux. C'est souvent, les feuilles sont euh, assez simples, euh, vertes, bon voilà, elles ne sont, sont pas forcément euh, géniales en plein été, par contre, en hiver, c'est vrai que surtout quand euh, euh, il y a de la neige par exemple euh, si vous avez une haie comme ça toute rouge avec de la neige franchement ça doit être super joli quoi. Euh, donc euh, moi j'adore euh, voilà vous en avez d'autres comme celui-ci le Prénus euh, Cerulata donc euh, une, une écorce vraiment intéressante Voilà, il suffit de faire encore un copier-coller voilà et quand vous tapez d'ailleurs Prunus Cerulata, vous avez des déclinaisons. Donc là, il suffit de les changer pour voir. Euh, voilà, Cerulata Accolade. Donc vous cliquez dessus et vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc, euh, donc moi, j'ai un prénu, Prunus, euh, je crois que c'est Prunus Cerulata euh, 15 ans. D'ailleurs, si je tape Prunus Cerulata 15 ans, voilà. Donc c'est un cerisier japonais. Un prunus cerulata, c'est un cerisier à fleurs. Donc voilà, le prunus canzan J'en ai mis un dans mon jardin à l'entrée à gauche du portail. Donc si on clique dessus, on voit un peu la tête que ça peut avoir quand c'est plus grand. Moi le mien est sur tige. Celui-ci est quand même assez ras du sol. Mais voilà, le, le, les fleurs donnent, donnent ça. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder le feuillage. Quand il n'y a plus de feuilles, euh, qu'est-ce que ça donne Donc, on clique. Voilà. Prunus Serulata Corzón. Toujours vérifier que on a bien le, la bonne appellation. Donc, celui-ci, c'est pareil. C'est euh, plutôt euh, une touffe, en fait. La forme touffe. Euh, moi, je... Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, en fait. Mais euh, l'intérêt aussi, c'est d'alterner entre deux tiges. Euh, mettre une touffe entre deux tiges, en fait. Ça permet de... de d'harmoniser, enfin, moi je trouve ça plus joli, mais euh, bon, après, on peut mettre que des touffes, c'est vraiment euh, selon les goûts, hein. c'est... Euh... Voilà, donc vous en avez qui, pouvez, qui peuvent être très grands comme celui-ci, voilà celui-ci qui est énorme quand on voit comparer euh, aux personnes qui se trouvent à côté, voilà, donc par exemple, on est toujours dans du cirulette à 15 ans, voilà, celui-là est quand même assez grand quand on voit... Euh, par rapport à la maison, ça peut devenir vraiment très grand. Voilà, ici, toujours pareil, c'est cellulite à 15 ans, donc on voit les personnes qui sont dessous, donc euh, non, c'est un bon moyen, en fait, de, de vérifier ce qu'on veut mettre en place. Parce que les photos qui se trouvent quand on va dans une, en jardinerie, euh, sur une petite étiquette, souvent, sont soit mal prises, euh, soit sont des gros plans, donc, euh, comment est-ce que vous pouvez euh, estimer la taille qu'elle va avoir la, la plante ou l'arbre euh, quand vous voyez un gros plan C'est pas possible. Euh, donc, euh, voilà. Donc, moi, je vous, je vous conseille de, de, de passer par Google Images. D'ailleurs, maintenant, quand je vais en jardinerie, euh, ben, je prends mon portable et mon smartphone et puis je regarde. Et, et l'avantage, on peut immédiatement voir ce qu'on cherche et ensuite passer commande. Donc, euh, mais bon, la jardinerie, c'est bien aussi, parce que les arbres euh, sont acclimatés, euh, parfois, selon les jardineries. Euh, moi, j'ai des jardineries euh, euh, qui, euh, souvent, euh, font venir les arbres d'Italie, donc, euh, en réalité, euh, ils sont pas plus acclimatés que ceux qu'on trouve sur Internet. Donc, euh, il faut se méfier un peu de, de des jardineries euh, locales. Euh, il faut vraiment prendre euh, passer par des gens qui... Euh, qui font vraiment pousser les plantes eux-mêmes, et qui ne sont pas simplement des revendeurs de plantes. Certains, certaines pépinières sont sur Internet, donc ils font pousser eux-mêmes leurs propres arbres, fleurs, et les revendent. Donc là, ça peut être intéressant aussi, vraiment, là, on, bien qu'on achète sur Internet, on tombe sur des, des vraies pépinières. Donc ça, c'est possible aussi sinon ce sont des revendeurs en fait hein, tout simplement qui achètent souvent des pépinières euh, et euh, qui revendent euh, ensuite au détail hein, à des particuliers donc, euh, donc euh, voilà quand vous recherchez une boutique qui vend euh, l'arbuste que vous voyez ici vous cliquez sur tous dans un nouvel onglet et voilà et vous avez par exemple la serre griseum, l'érable cannelle, l'érable à écorce de papier et donc là, vous, vous, vous arrivez directement euh, vers des boutiques en ligne comme Promesse de Fleurs, euh, Jardin de Bique Vert, euh, il y en a d'autres, hein, euh, Plans Fort. Euh, donc, ça, c'est des, des sites euh, sur lesquels j'ai commandé. Donc, voilà. Ouais, Promesse de Fleurs, ça fait partie d'un de, des sites dont je vous parlerai euh, dans une prochaine vidéo et qui propose euh, vraiment des plantes de, de, quali de qualité quand même. Hein, les prix sont pas forcément les moins chers mais bon euh, il faut se méfier des prix bas euh, quand on commande euh, des plantes un prix trop intéressant souvent ça cache euh, vraiment une qualité vraiment médiocre ou alors des délais de livraison extrêmement longs euh, moi j'ai été confronté à ça je vous en reparlerai quand on parlera des, des sites internet mais euh, euh, promesse de fleurs en tout cas euh, je trouve qu'ils font partie des sites euh, euh, les mieux pour euh, trouver des plantes euh, décoratives, euh, arbres ou arbustes, fleurs. Euh, voilà, donc euh, le jardin du puits de Verre euh, c'est très bien aussi. Par contre, euh, voilà, au niveau des prix, euh, moi je commande très peu chez eux parce que les prix sont vraiment très élevés. Euh, donc peut-être qu'ils euh, font aussi de la, de la pépinière. Hein, je sais, j'avoue que je, je ne sais pas, il faudrait vérifier, mais. Euh, donc voilà vous pouvez comparer les tarifs vous verrez euh, c'est quand même assez cher le jardin puis vert mais bon donc euh, donc voilà donc euh, en faisant tous à partir de, de cette fenêtre eh ben, vous tombez sur la liste des, des boutiques qui en proposent. donc euh, voilà le valverde ça j'ai commandé aussi chez eux j'ai commandé dans pas mal de boutiques hein, entre 15 et 20 au moins euh, facile donc euh, voilà, je vous donnerai la liste de toutes les boutiques sur lesquelles j'ai commandé. Ça pourra vous être utile, je pense. Donc, euh, donc voilà, les, les, les deux outils principaux à retenir, euh, donc ce sont euh, Google Images et euh, le site euh, OrecA. Donc et trouver une, dans la zone trouver une plante. Donc euh, voilà. Donc euh, bah, écoutez, euh, je vous souhaite une bonne recherche. Euh, pour les plantes que, que, que vous souhaitez installer, voilà, et des, ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, euh, la prochaine dans le, le même thème euh, traitera des sites internet sur lesquels j'ai commandé, euh, donc essentiellement les arbres les arbustes et plantes décoratives, donc pour le jardin d'agrément, je parlerai de quelques sites euh, concernant les fruitiers donc euh, moi je mets très peu d'arbres fruitiers parce que j'ai toujours des problèmes de maladie, euh, j'en ai installé plusieurs et soit il faut traiter parce que il euh, y a des carpocaps par exemple dans mes pommiers donc euh, c'est vraiment euh, très gênant euh, je, je vous parlerai d'ailleurs un peu plus tard comment je fais pour protéger mes pommiers euh, des carpocaps il euh, y, y a une stratégie à mettre en place je ne sais pas si j'aurai le temps de la mettre euh, complètement en place cette année. Euh, mais moi, je préfère me rabattre sur les petits fruits parce que euh, je trouve que c'est beaucoup moins sensible aux maladies euh, que les grands arbres. Alors, il y a certaines personnes qui ont la chance d'être dans des régions euh, qui, euh, où cela pose peu ou pas de problème, tant mieux pour eux. Euh, moi, je sais que dans l'endroit le, où je me trouve, euh, J'ai eu souvent des problèmes, même je, ça m'est déjà arrivé aussi sur les noyers, euh, les noyers qui avaient des, des vers euh, dans, dans les noix. Bon, c'est arrivé qu'une seule fois. Donc c'est pareil, ça doit être une variété de carpocaps. Euh, J'avais un prunier pareil. Euh, donc euh, les cerisiers, ben il y a aussi un autre problème qui fait que quand il pleut beaucoup, euh, l'arbre s'abîme en fait, euh, les, les feuilles se tachent, les, les cerises euh, s'atrophie donc euh, voilà je, je, comme là en ce moment il pleut encore beaucoup euh, j'ai bien peur que je n'ai pas encore de cerises cette année donc c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place par exemple des ragouminiers qui sont euh, une variété de cerises euh, qui n'ont pas de queue en fait qui sont euh, euh, qui, enfin qui n'ont pas la tige en fait de la cerise et qui apparemment euh, sont assez proches donc euh, bon j'attends de voir au niveau du goût euh, comme j'en ai jamais mangé mais bon, moi je compte justement plutôt sur des petits fruits plutôt que sur les, les grands fruitiers, euh, parce que je trouve, en tout cas pour moi, euh, que j'ai, il y a trop de problèmes de maladies sur les grands fruitiers. Donc, euh, si j'avais su d'ailleurs les pommiers, je les aurais pas mis. Euh, mais bon, maintenant c'est fait. Donc, je les taille euh, pour l'ornement, mais euh, voilà, je, je, je mets en place quelques quelques parades on va dire pour essayer d'obtenir quelques pommes j'en ai obtenu quelques unes l'année dernière mais c'est très contraignant donc vraiment euh, je vous expliquerai ça surtout quand ce sera le moment de ramasser les pommes euh, qui sont euh, qui sont verreuses hein, euh, qui ont des verres à l'intérieur euh, issus des carpocaps vous verrez que c'est un gros boulot euh, euh, vraiment dont je me serais bien passé voilà, donc, bah, écoutez, euh, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, si vous avez aimé la vidéo, euh, bah, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à la partager. Et euh, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous euh, pour vous tenir informé euh, de mes dernières vidéos. Allez, à bientôt